La présence de Dieu est ici parmi nous, ô oh, l'Éternel. La présence de Dieu est ici parmi nous, ô oh, l'Éternel. Venez s'il vous plaît. Nous sommes 146. Nous sommes 146. Nous lisons la parole de Dieu. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas au grand aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. L'air souffre s'en va, il rentre dans la terre. Et ce même jour, le reste de ses périsses. Et reste celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, Amen. qui met son espoir à l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours, il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés, Amen. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient le frère et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen. Que la gloire du Seigneur s'existe à jamais, Réjouissait de ses effraux. la gloire du Seigneur subsiste à jamais, Réjouissait de ses effraux. Dieu son nom Amen. que son saint nom soit glorifié tendre père et précieux nous sommes vraiment heureux d'être dans ta maison de pouvoir chanter le chant de sion pour ta gloire réalisant combien tu es toujours bon pour nous père je te remercie pour mon précieux frère Saché, Seigneur, que tu le bénisses, que tu le soutiennes. Merci pour ce que tu fais, Père. Mon âme te loue encore ce soir de ce que tu nous accordes, cette grâce d'être rassemblés dans ta maison à toi, Père, dans ces lieux que tu nous as donné la grâce de pouvoir avoir pour pouvoir nous retrouver avec ton, ton peuple à toi, Père, oh Dieu. Et nous sommes vraiment reconfortés, perturbissants et consolés de voir que toi, tu ne nous as jamais abandonné personne au Dieu, même s'il y a une impression, mais tu es toujours là, notre Dieu, notre soutien. Pour notre soutien, notre joie, notre bonheur, Seigneur, tu nous réjouis tous les jours, mon béné-aimé Père Saint-Dieu. Dans nos faiblesses, tu es là pour nous aider, Père Saint-Dieu. À remonter encore la pente, mon bien aimé Père saint Dans nos maladies, tu es là, mon béni aimé Père Saint-Dieu, pour nous guérir, mon bien aimé Père saint Tu es vraiment un appui sûr et certain, mon roi. Et c'est la vérité, Père Tuissant dieu Il fait un fond de nos cœurs parce que nous le croyons, Seigneur. Merci que je peux voir mon frère ce soir. Merci que je peux voir ma soeur ce soir, nos enfants ce soir, nos petits- enfants personne au Dieu nos frères et soeurs bénémoines personnes au Dieu qui te loue d'un cœur sincère et droit mon bénémoine pas de au dieu auquel je dois attirer encore davantage mon roi à être droit dans nos pensées dans nos cœurs dans notre subconscient dans notre mémoire seigneur nous sommes un peuple mis à part pour toi mon bénémoine pas de nous voulons rien avoir avec le monde mon bénémoine seigneur mais toujours avec toi mon bénémoine dieu tu es réellement le roi qui nous conduit seigneur notre vie t'appartient seigneur pardonne nous mon bénémoine personne car nous avons failli Merci Merci encore, Père pour ton soutien, ton secours, mon roi. Béni sois-tu encore pour les sens et les cantiques, mon béni, Père Dieu. Pour tout ce que tu as fait pour ton peuple, mon roi. Merci pour notre sérédite, mon béni, Père Dieu. Tu es le Dieu qui fait des merveilles encore, mon béni, mon Père Dieu. Tu relèves l'indigent, mon béni, mon Père Dieu. Oh Dieu, tu confonds l'adversaire, mon béni, mon Père Dieu. Parce que tu es l'éternel tout-puissant. Oh, tu es le merveilleux, bénémoine Père Saint. Louange et honneur à toi pour chaque frère, pour les anniversaires, Père. Merci pour tous les bien-aimés frères et sœurs, mon bénémoine Père du qui sont à l'étranger et qui, mon bénémoine, Père Divissant, partout où ils sont, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, ils soient vraiment bénis et fortifiés, Père Saint-Dieu. Nous nous résistons de voir savoir qu'un jour, nous serons rassemblés, Bénémois Père Tubissant, dans ta présence. Au bras. Sois béni, Père Saint-Dieu. Merci pour les enfants qui te chantent. Oh de chaque jour, en ces lieux, Bénémois Père souviens-toi des mots, Bénémois Père Saint-Dieu. Nous te rendons gloire et honneur, Père Saint, pour tout ce que tu fais. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il est vivant, notre Dieu. Amen. Il nous donne l'allégresse et la joie, il nous relève. Qu'il soit béni, vous pouvez vous asseoir. C'est un bonheur, une grâce et une joie de pouvoir également se rassembler, se retrouver ensemble. Et quand je peux voir ces enfants qui sont là toujours aussi, debout et devant aussi pour chanter la gloire de Dieu, c'est vraiment une reconnaissance à l'éternel. Que Dieu vous bénisse et je... Et je vois notre sœur maintenant, oh Dieu, l'INSEE qui est là, que Dieu la bénisse, que Dieu te bénisse, vraiment, qui te fortifie, et surtout encore à la chorale. Nous nous résistons lorsque nous pouvons voir notre Dieu agir aussi puissamment, toucher dans mon cœur de voir tous ses enfants, comme Noah qui venait tout à l'heure me parler, les désirs de ses désir enfants, c'est de vivre pour la parole de Dieu. On ne se rend pas compte quand on les regarde, on pense, mais non, ces enfants, ils ont quelque chose de Dieu à l'intérieur, ils combattent. C'est vraiment une grâce de voir combien les cris du cœur sortent effectivement parce qu'on veut vivre pour Dieu. Que Dieu nous aide et nous soutienne aussi. Je crois que notre frère Zachée l'a dit aussi, notre frère Christian, est un, je pense que c'est un déplacement pour... Là, le Congo, donc, Matadi, jusqu'à Kinshasa, mais bientôt, je pense qu'ils vont prendre l'avion pour pouvoir venir. Je crois que nous prions pour eux, comme nous avons prié aujourd'hui, pour que les seigneurs les gardent aussi et les protège aussi, que tout aille bien, là où ils sont aussi, également, aussi. Nous avons aussi notre frère et Amador, qui, qui habite à Avignon, qui a demandé vraiment de tout son cœur que l'on puisse vraiment prier pour lui. Euh, il, il est là-bas depuis les, la première fois qu'il s'est donc entré en contact avec nous ici en priant, c'est par le biais de notre sœur euh, ici Lisa, vous vous souvenez encore et alors il me dit qu'il là aussi il y a des passeurs qui sont avec lui aussi qui l'entourent, il me dit mais je sens simplement le désir d'être chez vous et euh, il dit euh, je voudrais vraiment que vous dites aux frères et sœurs il vous aime parce que maintenant il est connecté et il vous suit aussi et, il m'a dit que, oh, dimanche, je vais beaucoup aimer, j'ai aimé beaucoup les cantiques. J'ai dit, Dieu soit béni. Et il a ces désirs-là que nous prions pour lui, et que tout un chacun de vous aussi il a ce désirs que nous prions pour lui aussi, pour sa famille, afin en fait, que le Seigneur les, les aide. Ils sont dans un combat, ils ont des combats, effectivement, et des épreuves aussi, ils traversent, mais les désirs de pouvoir un jour être ici pour quelques jours avec vous. Probablement que pendant la réunion du mois de moi, décembre, effectivement aussi, je crois que c'est aussi les désirs que beaucoup euh, sont... On a le cœur, effectivement, de pouvoir se, se joindre aussi à nous pendant cette période. Nous nous résistons de ce que notre Dieu n'a pas changé. et il, a, il nous aime tellement qu'il veut davantage nous montrer la voie que nous devons suivre, effectivement. Ne prenez pas la parole de Dieu comme étant un, un combat pour vous, euh, que bon, le Seigneur est en train de pouvoir euh, nous dire des choses, mais non, moi, je ne suis pas d'accord. Non, prenez ce que Dieu nous dit comme étant une grâce que nous avons trouvée à ses yeux. Tout ce que le Seigneur nous dit, peut-être que maintenant, nous ne le rendrons pas compte, mais dans les temps à venir. Ces enfants ont chanté un cantique, effectivement, nous montrant que, en euh, un, un, un clin d'œil, un clin d'œil. Vous vous rendez compte qu'effectivement, que ce pas, tu n'auras pas le temps de te préparer, ni moi non plus, en un clin d'œil. Mais imaginez que tu te trouves pendant ces temps-là dans une condition tellement mauvaise. Comment tu peux être changé à ce moment-là? Nous remercions notre Dieu parce qu'il nous aime et. Euh, il n'y a, a pas un moment où Dieu peut nous détester. C'est pour ça que quand on, on lit bien les Saintes Écritures, même dans les conditions les plus difficiles, on se rend compte que, frères et sœurs, si nous sommes de Dieu, nous devons simplement appuyer les genoux devant lui. Nous incliner et dire, Seigneur, tu as toujours raison. Dans toutes les circonstances dans lesquelles tu peux me faire passer, tu as toujours raison. Vous savez, euh, en tant que peuple de Dieu, vous avez l'impression que vous êtes le seul à passer par l'épreuve que vous passez. Mais moi, j'ai la grâce de Dieu de pouvoir être en contact avec beaucoup de frères et sœurs, de par le monde entier. Dieu m'a accordé la grâce que je puisse avoir des frères et sœurs, aussi des responsabilités dans différents pays aussi, effectivement aussi, des frères et des sœurs, et même leurs familles aussi entières, qui jusqu'à jusqu'aujourd'hui encore continuent à pouvoir vraiment croire, effectivement, et ils veulent vraiment un attachement beaucoup plus sincère aussi. Je parle aussi de, de l'Afrique, je ne parle pas seulement d'ici, mais de, de l'Afrique, des différents endroits. Donc, nous avons, euh, j'ai cette responsabilité des armes de pouvoir vraiment conduire ce peuple, vraiment s'accrocher davantage Seigneur. C'est ce moment-là que quand il vous appelle aussi, ils vous demande de pouvoir prier pour eux, qu'ils vous font part effectivement de problèmes, qu'ils rencontrent effectivement dans leur vie, dans leur marche, dans les pays où ils sont, et qu'ils vous regarder effectivement, mais c'est comme le problème que vous traversez. Donc chacun de nous qui avons cette grâce de pouvoir réellement aussi s'accrocher au Seigneur, notre Dieu, nous devons réaliser qu'effectivement, que nous ne devons pas murmurer. Non, c'est que Dieu nous instruit effectivement pour que nous comprenions qu'effectivement, ce n'est pas pour rien que les Saintes, existent, les saintes Écritures existent, Amen. que Dieu a permis que nous puissions les avoir. L'épreuve que toi tu passes, ma soeur, l'épreuve que toi tu passes, mon frère, sache que les autres ont passé à cette épreuve avant toi. Amen. Et si Dieu a à pouvoir permettre que cela soit inscrit dans les Saintes Écritures, c'est pour ces jours ici où tu passeras par cette épreuve. Que tu te souviennes aussi qu'il y a aussi quelqu'un, un frère ou une soeur qui est passé par cela, effectivement. Prenons, prenons l'exemple, par exemple. Je donne un exemple, puis nous entrons dans cela, effectivement. Je donne un exemple, simplement. Prenons l'exemple, par exemple, bon, il y en a de ceux-là, ah, je n'ai pas d'enfant. Et ça fait souffrir. Pour une soeur, c'est tout à fait normal. si pour un frère. Je n'ai pas d'enfant, je passe pas c'est si, si, si, là, cela, cela. Là. Alors, si nous regardons les Saintes écritures le Seigneur sait, sait, sait que le fait de ne pas avoir d'enfant pour une femme, c'est difficile. Parce que ça n'a jamais été le désir de Dieu qu'une femme ne puisse pas enfanter. Parce que le désir de Dieu, nous avons appris que le désir, c'est que la femme soit féconde. Parce que c'est par ce moyen-là, effectivement, que Dieu devait remplir la terre. C'est lui qui avait choisi cela. Mais cela est arrivé simplement à cause du péché. Mais regardez, la situation est arrivée. Un jour, il y en avait aussi une soeur comme vous, Anne. Anne. Elle était stérile. Elle était mariée, effectivement. Et vous connaissez le canard, tout cela, effectivement, aussi. Et elle aussi, elle avait tellement de douleur parce que, bon, elle avait l'autre qui s'est moquait d'elle. Vous connaissez cela Et dans sa douleur, effectivement, elle n'a pas allé autre part. C'est là que Dieu nous montre, en fait, nous, que, donc, que Dieu te bénisse. Que te bénisse aussi, ma bénévole soeur. Regardez bien, il dit mais dans sa douleur, elle n'est pas allée quelque part, elle souffrait mais elle ne se plaignait pas auprès des gens, mais elle s'est souvenue qu'il y a quand même un Dieu amen, amen. et c'est Dieu là, c'est vraiment très et c'est pour ça qu'elle est venue dans le temple. Et Elle était là en train de mortifier son âme, pas devant l'homme qui était là. Parce que qu'Elie, qui était sacrée à ce moment-là, il, il a même méprisé. Il a eu des mauvaises pensées dans son cœur. Il dit, mais il est, il est ivre et tout ça. J'ai dit, ça me touche beaucoup. Je dit, mais Seigneur, tu as vraiment des filles. Non, c'est pas possible. Alors c'est Elie qui se moquait d'elle. Alors qu'elle vit dans cet endroit, qu'Elie devait quand même l'entourer. Parce que voir quelqu'un quelqu qui vient quand même avec cette, cette, cette, cette, cette, cette tristesse, effectivement, l'entourer pour quand même l'exhorter. Non, l'homme s'est moqué encore d'elle. Libéré, il veut dire, il il mais toi, ton univers va te passer de l'univers ailleurs. Dire comme ça à quelqu'un, parce que ne faut pas venir comme ça dans la maison, avec l'ivresse, effectivement, et avec respect. Ça, ça c'est extraordinaire. Mes soeurs, soyez respectueuses. C'est quelque chose que Dieu vous a donné qui brise. Vous savez brise, mais ce n'est pas nécessaire d'élever les ton, parce que non, non, et tu m'as fait. Souvent, ce que Dieu fait, il va te permettre de voir, te mettre à côté d'un mari qui est aussi dur. Oui <rire> oui. <rire> Parce que si toi tu n'as pas un bon caractère, Dieu doit te tailler quand même. D'une manière ou d'une autre effectivement. Je ne sais pas pourquoi je mais c'est important quand même. Euh, vous savez, <rire> ah, que Dieu nous aide. Anne, quand Elie s'est moquée d'elle, effectivement, elle n'a pas c'est-à-dire qu'elle n'a pas réagi en fait avec colère pour dire, oui, mais. Vous vous souvenez, non il dit, mais mon Seigneur, ce n'est pas que ta servante. Vous avez lire les Écritures, hein? pas que ta servante est ivre. Non, ta servante mortifie son âme. C'est la douleur de son cœur qu'elle vient mortifier et présenter à son Dieu. C'est ce que je ressens dans mon âme, parce qu'il n'y a qu'à lui que je peux déposer mon fardeau. Si j'étais venu chez toi, entre parenthèses, hein, tu m'aurais chassé comme tu m'as chassé maintenant. Mais lui, il est patient. J'ai confiance qu'il entend les prières. C'est pour ça que je suis venu ici. C'est ça pour la douleur de ta servante, nationale Et puis, la réponse de Anne, la douceur de Anne, malgré ça. Son... Je vous l'ai dit l'autre fois, c'était dimanche, je pense. Donc, toi, sœur, tu peux mettre à genoux un homme qui était tellement dur à l'endroit de ton endroit. Par ton respect, même s'il crie. Parce que les gens qui nous entendent, dire, oui, cet homme-là, il est contre notre société ici, parce que la société nous dit euh, euh, nous sommes égaux, comme vous avez dit, si c'est égal ou égaux, comme vous dit. Ah oui, parce que, ne pas tellement. Pourquoi Parce que maintenant, on, quand il y a un homme et une femme, il ne faut pas dire euh, il, il faut dire il, elle. Je ne sais pas, je me suis trompé. Parce que dans la grammaire les choses changent. Hein. Parce que il faut que la femme, parce que si tu dis il, donc il, c'est-à-dire que tu ignores la femme. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on on parle, parle maintenant de féminicide Parce qu'on dit, mais ce n'est pas normal, pourquoi on parle toujours de hominicide Parce que quand on parle de d'hominicide, vous, vous entendez ça hein? Quand on parle de hominicide, c'est d'hominicide, ça veut dire que c'est toujours l'homme. Donc, on a tué. C'est toujours là, hominicide, effectivement, ça veut dire toujours. Alors, comme nous, on suit les femmes, on doit quand même être connu, eh ben Maintenant, on ne peut pas parler seulement des hominicides, on doit parler aussi des féminicides. Mais ça n'a pas de sens. Ben, je ne sais pas, docteur. Vous voyez, les gens qui se prennent tellement sages et puis qui sont, vraiment des, qui sont des docteurs dans ceci. Enfin, je ne parle pas de nos docteurs. Hein. Je parle des docteurs, et tout ça. Donc ces gens-là, effectivement, ils se prennent pour des gens qui sont intelligents. Mais ce n'est pas intelligent. Quand Dieu a créé Adam, il a dit, faisons donc l'homme à notre image. Est-ce que vous comprenez mais Dans cet homme-là, il y avait quand même la femme. Parce qu'on dit, Dieu créa l'homme et la femme. Vous savez comment on nous dit dans le sens Parce que bon, eux, il ne faut pas comprendre. Hein? Mais vous, vous devez comprendre. N'allez pas dans ce sens ignoble qu'on vous pousse. Femme révolutionnaire, femme revendiquez-vous. Femme, relevez-vous. Non, sœur, tu es douce et tendre, on t'aime comme ça. Quand tu deviens. Hop, hop, hop, hop, on ne sait pas t'aimer. Parce que vraiment, frère, vous, vous trouvez que tu peux prendre la main, mettre quand même, au je marche avec ma chérie dans le parc. Avec une lionne à côté. Mais non C'est ça qu'on vous trompe, hein? enfin, On va vous dire, si, si, si, si, si, si, si tu es lionne, où est-ce que moi je vais trouver la tendresse Parce que je vais quand même... C'est la vérité, non? Non, non, non Je vais quand même quand je suis tellement dans une situation problématique, tu mets la main. Rien qu'à savoir qu'elle est là, tu te sens bien. C'est vrai ou pas Bon, si le soeur vous ne savait pas, vous devez le savoir. Mais maintenant, quand tu es dans un état où tu n'es pas très bien, tu trouves une lionne à côté tu deviens encore malade Est-ce que vous comprenez Dieu a, Dieu a donné quelque chose de tellement merveilleux dans une femme. Votre caractère là, mes frères et sœurs, c'est par là. Mais d'abord, je ne vais pas rentrer dedans. Oh, si vous savez ce que vous êtes. Mais c'est vrai, frère et sœurs. C'est parce qu'on vous donne un tableau mauvais c'est pour ça que vous donnez un tableau mauvais, que vous avez tendance à pouvoir voir que Dieu ne peut, Dieu ne peut pas créer une création et, et, et, et, et la mépriser. Non. Quand il a regardé l'homme, je ne vais pas rentrer dans la quand il a regardé l'homme, il a regardé ce où il était tout seul. Dans les douleurs, il ne savait pas quoi faire. Il avait Dieu, effectivement. Il avait quand même des soucis. Mais c'est vrai sur quand même. Mais Dieu, Dieu dit, mmm, il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Je dois lui donner quelque chose. Donc, quand il verra, même quand dans la journée il a travaillé, il est fatigué, ou choses ont monté la tête, quand il regarde ce que je lui ai donné, son cœur se sent tellement bien. Parce que c'est la vérité. Vous n'avez pas remarqué, bon, un tout petit peu, hein. Vous n'avez pas remarqué, frères et sœurs, que là, Adam, quand il était dans le jardin, il travaillait, il travaillait. Moi, j'avais dit, il travaillait, il travaillait. Il n'a pas dit beaucoup de choses, hein. Non, non, non. Ah, oui, il était commun avec Dieu, il disait, mais il n'a pas dit beaucoup de choses. Mais les jours où Dieu l'a fait endormir, qu'il a fait sortir à la côte, qu'il a formé, qu'il est venu avec Ève, l'homme a parlé. L'homme qui ne parlait pas, et c'est la vérité. L'homme dont l'essence de l'homme s'est réveillé. L'homme a parlé. C'est un bonheur pour l'homme, mais c'est vrai. La Bible dit que c'est lui qui a trouvé une femme intelligente, c'est un bonheur. est un don de l'éternel. Parce que ce jour-là, il n'a pas parlé. Et puis, non, non, non. Donc, nous voulons remercier notre Dieu. Alors, nous terminons par Anne, effectivement. Et, et c'est cela qui dit que bon, c'est la douleur de ta servante, en fait, parce qu'elle n'a pas pour être boire ou ivre, ainsi de suite. Et la parole qu'Anne a prononcée là... Cette parole a brisé le cœur de l'homme. Oui, lisez bien les Écritures. Et Elie s'est répondu que Dieu te bénisse, qu'il te donne ce que tu... » Oui, bien sûr, parce qu'elle ne s'est pas révoltée, mais en fait, elle, elle priait son Dieu, effectivement. Et qu'est-ce qui s'est passé Alors là, quel bonheur, cette, cette âne ici, effectivement, elle priait de tout ça. Parce que quand vous devez vous, vous tenir dans la présence de Dieu, ne priez pas en pensant au goût, Soyez simplement sincère. Vous êtes sincère avec, parce que Dieu, quand vous vous mettez à genoux, ses oreilles s'ouvrent maintenant. Il est attentif à vos cris. Quand on est faux, quand on est mauvais, et tout ça, Dieu n'entend pas les prières, les, les prières du méchant. Non. C'est pour ça qu'il n'y a rien dans chacun de nous qui soit, qui qu soit quelque chose qui doit repousser Dieu, en fait. La méchanceté ne dort jamais avec une Pensée mauvaise contre ton frère, contre ta sœur, contre ceci. Et surtout, arrêtez de pouvoir toujours vous, vous justifier dans beaucoup de choses. Amen. Amen. Amen. Je crois que... <rire> bon, nous devons lire dans les saintes écritures de Matthieu. Regardez, j'étais... C'était dimanche, je pense, quand je recevais mes amis. Ça faisait tellement longtemps que je ne les avais pas vus. Vous connaissez nous, non alors je vois, chacun vient, finalement, toujours heureux parce que Dieu m'a donné la joie de pouvoir les avoir. Et alors c'est euh, le fils de notre sœur euh, Marie-Chantal, notre frère euh, da David, je crois. C'est le petit. Hein. Et la sœur a David, et puis euh, Joachim, et puis... C'est sur les garçons, hein. Jérémy, oui. Jérémie, oui, c'est vrai, Jérémie, ce sont des garçons. Puis le petit, c'est... C'est bien lui. Alors il vient avec toute sa joie là pour me dire bonjour, effectivement. Puis, et puis, <rire> il, il me regarde il me pose une question. Et, et là, je voulais savoir. Alors quand tu as donné l'exemple là de le brebis qu'on coupait, hein, et qu'on faisait tout ça dans le brébis. dit, mais ça, ça veut dire que, parce que vous l'entendez à brébis, non oui. Dieu veut que nous soyons des brebis. <rire> ah oui, il pose la question. <rire> Dieu veut qu'on soit les brebis, mais pas que nos parables nous égorgent. Ça, ça c'est la chose. Elle dit que, vous voyez, les choses qui frappent aux enfants, c'est de pouvoir comprendre que on a vu que la brebis ne réagit pas. On a vu cette nature, effectivement, dans Isaac, effectivement aussi. Donc, nous pouvons comprendre qu'effectivement, que c'est quelque chose que Dieu attend de tout un chacun de nous. Arrêtez de revendiquer vos droits. Ça ne sert à rien. Parce que la brebis, comme David m'a posé la question, effectivement, il dit, mais certainement, cette brebis en fait, elle ne revendique rien. Elle abandonne même tout ce droit. Et c'est vrai, c'est qu'elle porte, effectivement, de mieux, mais elle abandonne cela. Quand vous le voulez, vous prenez cela. Quand quelqu'un vient, il vous vole, effectivement, enfin, quelqu'un qui, comme la Bible dit, mais si vous prenez pas un manteau, laissez-le le, le rester. Oui. Si quelqu'un vous oblige à faire au moins 100 mètres, fais-en 2000, pas de problème. Et vous n'avez jamais compris cela, effectivement, aussi dans ce genre de choses, effectivement. Bref, c'est-à-dire que nous nous, nous révendiquons trop de choses. Nous nous justifions dans beaucoup de choses. C'est vrai. Dieu ne nous a jamais appelés à pouvoir nous justifier. Non Parce que comme, comme l'a prévu, effectivement, comme on le montre, effectivement, si on veut prendre tes droits, tu le prends. Mais tu peux prendre ce que tu veux, pas de problème. Mais ce que Dieu m'a donné tu ne pourras jamais le prendre. Est-ce que, est que, est que vous comprenez, frère et soeur? Je veux que vous compreniez cela pour que vous viviez la parole de Dieu de la manière dont Dieu veut que vous la viviez. Parce que, frère et soeur, dans ce monde dans lequel nous sommes, si on regarde très bien et qu'on réfléchit de la bonne manière, pas comme les gens du monde qui sont sans intelligence, qui sont ignorants, pensant qu'ils sont sages, ils ne l'ont pas. Qu'est-ce que toi, ma soeur, qu'est-ce que toi, mon frère, et qu'est-ce que moi, quand nous sommes venus, nous avons emporté C'est la vérité. Pensons simplement ça. Je suis venu avec quoi Sans vêtements, d'ailleurs. C'est tout ce que je suis venu avec. C'est rien du tout. On est venu nu, comme la Bible dit. Simplement avec le souffle que Dieu nous a donné. Parce que si on n'avait pas ce souffle-là, même si on avait les corps, ça ne servait à rien. Donc, Dieu nous accorde la garde d'avoir. À... C'est la seule chose que nous avons, que nous sommes venus avec. Donc, rien. Est-ce que vous comprenez Alors maintenant, tout ce que nous sommes en train de pouvoir nous battre, effectivement, ici, dans ça, c'est six là tout ce droit-là, même quand on est venu avec tous ceux qu'on qu pense comme droit dans le monde que nous avons, est-ce que nous en avons ce droit Je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez bien ce que je suis en train de pouvoir vous dire. Hein? Parce que bon, j'en vous dis, vous voyez, frère de droits. c'est pas ça, mais vous allez. Mais regardez bien, maintenant une chose. Quand quelqu'un veut vous priver, en fait, de quelque chose, bon, les vêtements, il ne veut pas vous donner, il veut prendre ceci. Je donne un exemple. Et pourtant, c'est votre droit. C'était la chose qui vous appartient. Et vous voulez vous battre, effectivement, pour le récupérer. Et comme le Seigneur le dit, si quelqu'un prend ton manteau, laisse-le-lui aussi unique. Parce que. C'est ce manteau pour lui. Il dit, ben, je le prends, mais ben, je ne suis pas suffisant. Vous me suivez. Amen. Donc, vous le laissez. Tunique, votre tunique, effectivement, il prend encore. Il n'y a pas de problème. Ça, ce sont des droits naturels que nous avons de revendiquer ma tunique à moi. Vous me suivez. Est-ce que vous comprenez Amen. Bon, maintenant, est-ce que Dieu ne vous a pas donné des droits à vous Je veux dire que, spirituellement, vous pas de droit. Il prend ta tunique, il s'en va, n'est-ce pas Alors regardez ce que Dieu vous dit. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Vous me suivez Amen. Ça, c'est un droit que Dieu t'a donné. Et qu'est-ce qu'il dit encore bien Et toutes ces choses vous seront données. Donc, les tuniques naturelles qu'il prend et tout ça, toi, tu as les droits et les pouvoirs que Dieu t'a donné, que toutes ces choses-là, même s'il si peut tout prendre, mais toi, tu as les droits de les avoir. Vous savez, <rire> il dit une chose encore dans Matthieu chapitre 6. Considérez les oiseaux du ciel. Inesamni. Ok. Et puis considérez aussi les listes des champs. Vous voulez qu'on les lise un peu Regardez. Matthieu chapitre 6. Je pense que c'est cela. Voilà. Verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Manon. Il parle cela, il s'adresse effectivement à ceux, ceux qui ont cru en fait. Vous ne pouvez servir Dieu et Manon. Vous ne pouvez pas avoir une balance juste et une balance fausse. Vous comprenez Dans votre façon de pouvoir faire les choses, soyez juste. Il faut être juste dans vous, dans tous vos jugements. Soyez toujours droit. Et d'abord. Il ne faut jamais se privilégier soi-même. Jamais. Ça, ça c'est. Vous vous souvenez, nous avons lu dans Matthieu 24, en fait, les élites de Dieu. Vous vous souvenez, non Gardez toujours ça dans l'esprit, en fait. C'est-à-dire que toi, en tant que fils ou fille de Dieu, tu ne dois jamais privilégier tes intérêts à toi. Peu importe. C'est contraire aux hommes sur la terre, leur nature. Est-ce que vous comprenez vous vous souvenez, frère, lui dont Dieu a dit, mais voici mon élu. Vous savez, il était là, on l'a tout pris, il n'a jamais rien revendiqué. Il avait les droits. Il a même dit, mais ça ne savez pas que je peux appeler Quand J'appelle moi une douzaine d'anges, les gens d'anges, je peuvent venir. Enfin, une douzaine d'anges. Donc on monde connaît cela. Mais il dit, mais je ne peux pas, comment si je fais ça, comment cela fera-t-il que les écritures puissent s'accomplir Il faut que les écritures s'accomplissent. Est-ce que vous comprenez Ok, alors regardez. Il dit, vous ne pouvez servir Dieu. Et maintenant, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Et vous entendez ça Donc ça, c'est quelque chose, qu un droit que Dieu t'a donné. Toi, dans ces domaines, qu'aucun homme ne peut toucher. Donc le droit de manger le droit de se vêtir, tu te l'as donné. Et vous comprenez cela Mais écoutez, il nous dit, Il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture Et le corps plus que le vêtement Vous suivez Regardez donc les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des grignées, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que Qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Et tous ici, ce qui nous tue, ce sont les inquiétudes. Personne ne peut nier à cela. Et vous pouvez remarquer, frères et sœurs, que la conséquence de nos inquiétudes, ça affecte notre santé. Vous voyez frère et soeur c'est la bible est toujours la vérité nos inquiétudes affectent nous tous tout un chacun de nous il y aura toujours une conséquence de santé quand tu t'aimes pouvoir t'inquiéter pour ceci et pour cela d'abord ça va influencer ta santé et puis ton domaine spirituel ah ben oui les inquiétudes ça c'est ton adversaire aussi les inquiétudes qui s'inquiète c'est toi bon nous continuons alors il dit il dit qui, parce, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coulée à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Donc s'il prend, il prend tout. Est-ce que vous suivez la bien des vêtements, vous Les vêtements, considérez comment croissent les listes des champs. Il ne travaille ni ne file. Avez-vous vu les, les fils Les lys des champs avec une aiguille pour pouvoir coudre des manteaux, des costumes, effectivement. Vous vous entendez non Parce que, vous savez, c'est vraiment quand même une image que Dieu nous donne pour que nous comprenions. Alors, il dit, il, il, il, il ne il, il, il, il, il, travaille, il ne file, cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, cet homme-là était un homme qui était bien habillé, pour les vêtements, il n'y a pas eu un, un, un roi qui pouvait être égal à Salomon, dans la gloire, dans la richesse, tout, tout, parce que Dieu lui a donné, vous vous souvenez, non Il dit, cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Vous vous rendez compte Donc, le Seigneur, notre Dieu, quand il réelait Salomon, il savait bien que le problème de Salomon, c'était aussi les vêtements. Donc, c'est Dieu qui pouvait, c'est lui qui donne les artisans, non parce que c'est lui qui a l'habileté, non Donc il voulait que Salomon s'habille bien. C'est pourquoi je vous dis que Dieu vous habille aussi. Ah ben oui, frère, vous n'avez pas besoin. Mais si, oui, c'est vrai, le Seigneur est, est capable de bien et bien vous habiller. Vous n'avez pas besoin du monde, effectivement, pour dire non, non, non. Donc, je vous donne un exemple. C'est pour que vous compreniez que notre Dieu ne peut pas être limité, en fait. Il prendra soin de vous dans tout le moindre détail. Vous voulez être belle, c'est tout à fait naturel pour une femme. Naturel. Vous n'avez pas besoin de vous écorcher la peau. Non, mais vous ne vous rendez pas compte que tous ces produits que vous puissiez mettre là pour pouvoir faire ça, blanchir et ceci, cela, c'est destructif. Après, c'est destructif pour votre. Vous ne voyez pas les conséquences maintenant. Mais c'est après. Surtout si vous êtes jeune et que vous mettez ce genre de choses-là, quelques années plus tard, vous allez voir le visage d'une vieille âge. Oui, d'une vieille dame. Oui, die... Mais oui, c'est vrai d'une vieille dame, à force d'avoir trop écroché, trop mis en fait des produits qui détruisent les faits. Bon, nous aurons la réunion des jeunes peut-être vendredi. Donc C'est important que vous compreniez qu'on comprend aussi. Hein, cest une utilisation. Ben, bref, alors que ce l'État, on fait le vide, nous sommes déjà à 31. Il dit, euh, dit cependant, je dis que Salomon n'a pas de à manière, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Vous, vous entendez cela Verset 30, il dit, si Dieu vous entendez Revêt ainsi l'herbe. Donc Dieu habille. Après, vous entendez, non Si Dieu rêvait ainsi l'herbe, donc quand même, il habille. Avez-vous été dans la nature, non Regardez les différentes couleurs de, de fleurs de, que Dieu te bénisse. De fleurs. Mais s'il est l'artiste, il sait comment habiller, il sait comment agencer les couleurs. C'est pas comme des hommes Non, non. Dieu met des couleurs qui sont vraiment des couleurs. Et quand vous les avez, ce sont des couleurs. Oui, bien sûr. Donc ça veut dire que dans, le, dans les tissus, il est, il est capable. Mais bref. Dieu rêvait ainsi l'herbe de champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four. Mais vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, Jean de Peu de foi Voyez-vous maintenant Il nous le clarifie, non Donc Dieu est celui qui peut vous vêtir. Amen. Qui peut vous habiller, bien sûr. Qui peut pouvoir à vos vêtements. Donc c'est-à-dire que ces droits, j'espère que vous êtes spirituels, vous comprenez la différence de Dieu en fait. Vous avez le droit que Dieu vous a donné. Personne, même si on prend tout ce que vous avez. Mais Dieu a dit ceci. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni. Donc quand tu seras béni, mais Dieu te rendras, Prenez un exemple. Vous me donnez du temps Amen. Prenons encore un exemple. C'est important, frères et sœurs, pour que vous ne suivez pas les diables, les démons, qui vous miroient beaucoup de choses inutiles, en fait. Mais que vous puissiez savoir qu'avec Jésus notre Seigneur, nous possédons toutes choses. On peut tout éravir, mais tout ce que tu dois tu dois tout réavoir. Maintenant, regardez très bien. Prenons le cas de Job. Vous savez, Job, effectivement aussi, je sais que vous le savez, effectivement, combien de brebis et combien de chameaux il avait. Nous allons lire ensemble, hein, parce que je crois que nous avons il y a longtemps, mais simplement pour que nous puissions on, on relire avec cela. Voilà, avec, avec, avec, après Esther, nous avons donc Job. Job après Esther. On nous dit. <coughs> nous avons un peu de temps. Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit effectivement sept fils et trois filles. Il possédait sept mille brebis et trois mille chameaux, cinq cents pères de bébés. Vous entendez non, les yeux d'abord bien. Hein il lui naquit <rire> sept fils et trois filles. Vous voyez cela Il possédait sept mille brebis, trois mille chameaux, cinq cents père De bœufs, 500 ânes, un très grand nombre de serviteurs. Cet homme et cet homme étaient le plus considérable des fils de l'Orient. Vous savez ce qui s'est passé, non? Tous ces biens, vous entendez bien? Tous ces biens ont été totalement détruits. Et Vous connaissez comment Job a dit? Et cette phrase, cette parole-là est restée une parole idyllique. Il, il dit Dieu a donné, Dieu est repris. Que son Seigneur soit béni. Je suis venu nu dans ce monde. Nu aussi, je rentrerai dans les saints et de la, la terre. Vous vous souvenez, non Amen. Et ça, on dit, on dit là, Job ne pêche à Il n'a pas revendiqué quoi que ce soit. Mais regardez comme il est resté intègre dans sa foi. Si nous prenons maintenant à la fin de cela, hein, nous pouvons voir ce que la Bible dit de Job hein, en ce sujet. Voilà. Voilà. Lisons ici, après nous, à partir du chapitre, euh, chapitre, chapitre 42, vous me permettrez, je lis un peu beaucoup. Hein. Chapitre 42, il dit, Job répondit à l'éternel, et dit verset 1. Job 42. Hein. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscursion médecin d'éternel l'éternel oui, je parlais sans le comprendre. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Nous avons parlé avec vous ici que Job ne savait pas ce qu'il en était. Hein. Okay. Et puis il dit, écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu me m'insouiras. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens, repentance, hein sur la poussière et sur la après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz des témoins, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Et pourtant, quand vous les entendez, ils parlent toujours de Dieu. Hein? Non, non, non, non. C'est pour ça, frère, il faut que vous puissiez faire très attention. Vous pouvez parler de Dieu, mais c'est votre cœur, vos intentions. Vous pouvez Ne manipulez pas la parole de Dieu pour pouvoir combattre un frère ou combattre une sœur. Soyez toujours droit, parce que Dieu n'a pas les mêmes sentiments que nous. Lui voit le cœur, lui voit sa parole. Pour être ami de Dieu, alors là, aime sa parole. Et reste avec un cœur droit. Peu importe que ça te plaise, ça te plaise pas, même si ça te plaise, dis Seigneur merci. Même si quelqu'un... Toi, tu as fait une chose droite. La personne pense de toi que tu as mal agi. Ne te justifie pas Ça ne sert à rien. Amen. Toi, reste simplement dans la marche. Dieu. Vous vous souvenez, frères et sœurs Vous me donnez. Regardez dans le psaume 37. Vous voulez que vous puissiez voir vous, vous, vous, Je peux avoir un peu de temps Amen. Merci beaucoup. Regardez dans le psaume 37. Hein, C'est ce que notre Dieu. Hein, il va pouvoir dire ici dans le psaume 37. Vous pouvons les trouver avec vous. mon voilà, juste de l'à côté. Psaume 37. Vous l'avez trouvé c est, c est, c est, Le psaume, c'était à côté du Job. Hein? Voilà, 37. Écoutez bien. N'étirite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite qu'elle l'herbe. Et ils flétissent aussi comme les gazons verts. Toi, confie-toi à l'éternel et pratique le bien. Et les pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de l'éternel ton Dieu tes délices. Vous entendez cela Et il te donnera ce que ton cœur désire. Et ça, c'est 100% vrai. Quand ton âme s'accroche à Dieu. Je vous l'ai dit ici, frères et sœurs, Peu importe la situation, mais quand ton âme s'accroche à Dieu de tout ton cœur, tu aimes Dieu. Tout ce que tu aimes. Est-ce que vous me suivez bien Ah non. Il n'y a pas au monde un Dieu comme lui. Non. Tout ce que tu désires, Dieu va te donner. Mais il ne faut pas aller désirer une femme. D'abord avec Ah, je ne vis plus, je ne sais plus vivre. Ah, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Vous avez inversé les choses. C'est important qu'on dise, parce que c'est toujours ça le grand problème qui se trouve aussi dans l'homme. Parce que c'est quand même la vie de l'homme, non Il faut quand même qu'on comprenne ces choses. Bref. Nous va pas rentré encore du temps. Mais fais vraiment de l'éternel t'aider. C'est-à-dire que quand tu dors, tu ne rêves que lui. Ça vous rappelle le psaume 16, non Vous aimez ça Quand même je dors, mon cœur, mon cœur m'exode, Et j'ai constamment l'éternel devant... Je n'ai pas constamment la soeur ou le frère devant ma face. Hein. Mais c'est ce qui se passe. Hein. Oui, tu, tu, tu dors, tu dis, « Alléluia, gloire de Dieu, mais là, dans le fond, tu tu, tu, tu C'est pour ça que j'ai dit, « Maintenant, quand vous venez me voir, préparez-vous. » Parce que tu as tellement pensé à la sœur ou au frère, tu veux qu'on à des cauchemars la nuit. J'ai dit, « Oh, Seigneur, j'ai vu. »« Le Seigneur m'a montré. »« Mais c'est normal que le Seigneur puisse que, que tu puisses voir. »« Mais ce pas le Seigneur qui t'a montré. » Ta conscience et ton subconscient est déjà passé par là, et puis c'est emmagasiné. Vous savez que les, lèvres, les, les rêves de le son jeunesse d'une multitude d'occupations, non Vous avez oublié ça Vous lisez, voyez Il ne faut pas encore faut pas, faut pas, faut pas vous hein, dire, oh, mais c'est la vérité qu'on vous dit. Vous avez eu le couchement, vous avez tellement, ça a été, ça travaillé. vous avez dit Oh, pasteur, ne courez pas vite vers le pasteur, mais d'abord, vraiment, viens prier. Et puis, et puis parce que vous savez maintenant que quand vous venez, vous dites voilà, ça, ça, là, là, là, là, vous n'avez que. Ça ne change plus. Donc, sachez bien que avant de venir, vous avez bien préparé tout ça. Et quand vous venez, moi, je commence à compter les jours. Au moment où vous venez, là, il nous reste un mois. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, ne continuez plus nous revenons vite. Vous avez le temps un peu Amen. Mais Dieu vous bénisse richement. Il dit, voilà, il dit, fais des dit, délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Jamais Dieu ne peut pas te donner ce que tu désires. C'est la vérité, frère et soeur. Et quand vous avez la disposition que vous aimez tellement Dieu, il sait très bien que ce que vous allez lui demander, ça sera pour les servir avec. Ça sera pour ta gloire, pour la gloire, évidemment aussi. Donc il sait que vous ne demanderez pas quelque chose qui sera dénéant parce que vous n'avez pas besoin de quelque chose qui peut vous détruire en fait dans votre voie. Parce que vous ne demandez pas, vous ne vous rendez pas compte ce que vous voulez récolter. Oui, et quand tu. C'est quand tu oublies tout, tu t'accroches simplement à Dieu de tout ton cœur, tu l'aimes tellement. Et c'est lui maintenant qui va te donner. J'ai toujours dit, c'est si pour, je reviens encore un peu pour le mariage. Quand même, prenez l'exemple, non? Bon, je n'ai pas dit qu'il faut. Regardez bien. Adam, ne s'est qu'occuper que des choses de Dieu, frère et soeur. Il n'a jamais cherché à gauche et à droite pour ceci, pour avoir des cauchemars à la nuit. Et peut dire comment peut-il avoir des cauchemars parce que ce n'était même pas dans son subconscient, dans sa mémoire. C'est ça aussi le problème. Quand, quand, quand, quand déjà vous avez ça dans la conscience, dans votre subconscient, vous commencez à pouvoir avoir des, soucis, des problèmes pour dormir. Mais Adam, dans son subconscient, il y avait zéro. Dans sa mémoire, il y avait zéro. Rien du tout. Donc cest dans ce domaine-là, il y avait zéro. Et comme lui, il ne s'occupait pas, il avait sa mémoire. Parce que, vous savez, on a sué nos mémoires déjà. Tout ce que nous avons, tout ce que tout avec toutes les balades et toutes les saucissons qu'on nous fait passer devant, tout ça, c'est normal, parce que bon, c'est comme les, les abeilles, enfin, vous, savez, vous vous mettez du miel comme ça, hein, sur qu'est-ce que l'abeille va faire Il va suivre l'abeille. Mais c'est vous-même qui, qui mettez du miel pour que l'abeille vienne, si commence si, même à butiner. C'est vous qui avez mis le miel. Hein? Si vous, vous comprenez ce que je veux dire Amen, Vous êtes Amen. assez âgé, non Amen. Euh, Ça vous dérange non, non. C'est la vérité. Hein? Amen. Donc vous avez tellement mis, eh bien, il doit habiter quelque part. Mais ça, dans, dans Adam. <rire> dans son subconscient, dans sa mémoire, dans son imagination, dans tout ce qu'il pouvait avoir rien. Il n'y avait que qui Il n'y avait que Dieu. Vous saviez cela C'est dans la Bible. Hein? Oui. Il avait communion avec Dieu, personne d'autre. Et tout ce qu'il voyait, c'était tout ce que Dieu lui avait donné. Sous son pensée, que Dieu nous ramène à ces affaires, C'est possible, là. Et comme il ne pensait pas, il n'était pas en train de se je il je je veux, je veux, je veux, je veux. Mais c'est maintenant que Dieu vient vers lui. Fais donc de l'éternel tes délices. Il va te donner ce que ton cœur, bien sûr. Et dans son four intérieur, il ne savait rien, mais c'est Dieu qui crée les choses. Il, il n'est pas bon, il n'est pas bon, il n'est pas bon, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Regarde ça. <rire> Dieu est vraiment grand. Vous savez, ah, on risque de vous voir vraiment aller là-dedans. Je vais vous montrer pourquoi. Savez-vous que quand Dieu a créé l'homme, la femme était là. Quand cet homme travaillait, la femme était là. Mais jamais les désirs ne Ah, vous comprenez maintenant. Hein? Ah, tout ça a été... passé au-dessus, c'était... Voilà. Ah, Dieu sait ce que vous allez aimer, ce que vous aimez, ce qui serait bien pour vous. Il est l'alpha il est et l'oméga. Quand il a dit qu'il n'est pas bon, que l'homme soit seul, il savait bien. Pourquoi il a dit cela? Vous me suivez? il rapidement, rapidement, dit ah, vous avez compris quand même Amen. Hum, que faites l'éternité c'est ce que ton cœur désire ne recherche pas d'abord mais d'abord cherchez Dieu qu'il occupe entièrement ta vie, tes pensées ton subconscient et, sois pas, et comme je disais aussi l'autre fois frère ça, ne soyez jamais double ça c'est vraiment une malédiction une personne qui est en face de vous il a des choses intérieures en fait dans son, dans, dans son esprit dans sa pensée il a quelque chose mais en face de vous il vous dit autre chose il pose des, des, des, des, des pièges pour pouvoir vous tendre pour que vous puissiez en fait il, il veut atteindre cela dans son esprit Dieu d'Abraham et pitié mais c'est abominable ça abominable et vous savez que ça c'est vraiment quelque chose qui vous conduit à la mort bon vous ne le croyez pas peut-être mais je vous amène dans des actes Acte, 1, hein? chapitre 4 et chapitre 5, vous vous souvenez Ananias et Saphira. Vous ne pensez pas qu'on vous dit Ananias et Oui, on peut les lire, ma soeur, peut-être que la soeur tourne la page. Puis on regarde la, la, la, le droit sur la page. Oh, psaume 37, pardonnez-moi, hein? psaume 37, et puis on retourne sur Job, là, vite rapidement, vite rapidement. Et ça dans les actes, hein? Ah c'est Saphira, c'est dans les actes, c'est dans les actes. Dans les actes, hein? Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, voilà, nous y sommes, on lit rapidement, hein, voilà, chapitre ça, ça, ça 5, parce que dans le chapitre 4, ils étaient tous, vous vous souvenez, verset 32, les mêmes âmes, les mêmes âmes, les mêmes cœurs, ça, vous, vous connaissez, ça, ils étaient droits, leur cœur était droit, chapitre 4, verset 32, vous vous souvenez quoi, leur cœur était droit, hein bon à tous, maintenant ici chapitre 5 verset 1 2. mais un homme nommé Ananias avec sa fille à sa femme vendit une propriété et rétint une partie du prix sa femme les sachant puis il apporta les restes et les déposa aux pieds des apôtres Pierre lui dit Ananias pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix des gens il a une pensée derrière mais vous voir, ah, il vous fait voir, il a quelque chose d'autre, effectivement. Ça, ça mène à la mort. Alors, mon frère et ma soeur, pour l'amour du Seigneur Jésus, ne soyez jamais double Vous pensez que vous vous êtes tenté de mentir à un frère ou à une soeur, même si la soeur ne comprend pas, mais les dieux qui la gardent. C'est pour ça tu te tues toi-même à être double. Tu ne diras pas, Seigneur, tu ne. Seigneur, pourquoi c'est. Parce qu'en fait, toi-même, tu, tu crées ta propre tombe. Alors sois juste et droit. Amen. Quand c'est A, que ce soit les A qui vient de faire fond de ton cœur. Jamais tu dis Ah » et puis c'est des B qui y a là-dedans. Quand tu dis, tu dis frère, que Dieu te bénisse. Mais au fond, tu maudis la personne, mais tu dis que Dieu te bénisse. Il ne faut jamais bénir quelqu'un si tu ne veux pas qu'il soit béni. Est-ce que vous comprenez Amen. Nous retournons maintenant au chapitre 37. Au Psaume hein, 37, nous continuons un peu, et puis nous retournons dans Job, nous terminons là-bas, puis nous prions, que Dieu nous aide. Verset 4, uh, pardon, nous disons là, fais donc de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur. Verset 5, recommande donc ton sort à l'Éternel. On peut parler du mal de toi, on peut te critiquer, ne sois pas, Ah oh, oui, toujours moi, mais, moi, je suis, je suis, un... mais, je suis un... les ne comprend pas. Non, non, non, non. Non, non, non, non, non, non, non. Regardez très bien. Regardez très bien. recommande donc ton sort à l'éternel. Mets en lui ta confiance. Qu'est-ce qu'il va faire Certainement, il agira. Et qu'est-ce qu'il fera encore Regardez très bien. Il fera lui-même paraître ta justice comme... Et ton droit à toi comme... à son... donc Ton droit à toi là qu'on veut te donner... Ouais, il sait si, ça ne dit rien. Ne dis rien, oh, moi aussi j'ai les droits. Non, non, non, ne dis rien. Ils veulent tout. Pas. Si vous voulez, il n'y a pas de problème, faites pas pour le. Mais ton droit à toi là, à un moment, Dieu va manifester qui tu es, ta nature. Mais c'est vrai frère et sœur, vous pouvez l'observer dans votre vie. Ne vous n'avez pas à justifier, Oh fait moi j'ai, moi j'ai, même si on fait quoi que ce soit contre toi, laisse. Vous avez oublié cette parole de notre Seigneur qui dit, quand on te frappe à la joue, droite ici. après ah, tu vas dire que c'est toi-même et bien, il dit, En tout cas, ah, ça, je ne vais plus te voir. Qu'est-ce qu'il te dit Dans l'autre. Oui, oui, oui. Frère, l'évangile que, que nous avons, ce n'est pas les choses humaines, effectivement, on doit mettre beaucoup de sentiments. Etc. Non, on doit comprendre que c'est avec les choses spirituelles, Dieu nous instruit pour que nous puissions avoir la victoire dans tous les domaines de notre vie. Bien sûr que oui. Vous comprenez Parce que Quand quelqu'un te frappé ici à la joue droite, et on te demande par dire, bon, maintenant, cache-toi et fouille. Il dit, non, ne fouille pas. Ne fouille pas. Parce qu'il veut le faire. Il veut te frapper. Parce qu'il se sent agréablement là-dedans. Eh bien, oui, tu, si tu, tu restes ici, tu tends, on va dire aujourd'hui, oh, ce monsieur-là, il est tenté de pouvoir détruire les gens. Alors, les, les, les, les.. Comment on appelle ça les. Je sais pas. Ben, bref, il ben, ne faut même pas rentrer dedans. Il dit, ben, lui, il te dit maintenant, tends donc ta joue gauche. Faites-le et vous verrez effectivement comment Dieu va agir. Ne pensez pas que le Seigneur notre Dieu ne voit pas ce, ce par quoi tu passes en fait. Mais il veut voir parce que être un chrétien, un croyant véritable, vous m'entendez vous tous non? Ce n'est pas comme si tu rentres au marché et que tu dis bon ben là, tout va aller très bien. Non monsieur, il a dit bien vous aurez des tribulations, on vous haïra, on vous persécutera. C'est ça qui t'attend toi. Si tu penses que je vais se mettre chrétien, je vais aller dans le bonheur tout le temps la journée, dans mon travail. Non, non, non, non, non, non. C'est qu'étant chrétien, c'est un combat. C'est pas un chrétien de nom, mais un fils de Dieu, une fille de Dieu. Vous serez haï, toute la nation, vous serez persécutés à cause de mon nom. Vous avez entendu cela C'est important. Je comprends bien. Il dit, et tout le monde dit, il dit, bien, il dit bien, verset 7, il dit, garde le silence devant l'éternel et espère en lui. N'étirite pas contre celui qui réussit dans ce, ses dans ce, dans ce voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins, Laisse la colère, abandonne la fureur, n'étirite pas, ce serait mal fait. Vous comprenez cela Et puis Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'éternel posséderont Exactement. Et que tu peux maintenant continuer, continue maintenant, dit, et tu parles, Vous verrez jusqu'à ce moment on dit, mais pour vous montrer, effectivement, il dit, mais aussi longtemps que tu restes tellement ferme en moi, même ta postérité à toi. Mais la postérité de méchant, il est retranché de la terre, mais la tienne prospérera. Est-ce que vous comprenez Retournons maintenant dans Job. On lui a appris tout ce que nous avons lu, n'est-ce pas Le verset 1, maintenant on était dans train de lire verset 42, chapitre 42, pardon, et puis nous terminons tout simplement. Alors verset. Il dit, verset, verset 7, il dit, « Après que l'Éternel a adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz des témoins. » Vous vous souvenez, non ?« Ma colère est enflammée contre toi et contre tes amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme Job, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant cet taureau et cet bélier, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous et c'est par égard pour lui seul. » Vous entendez cela le droit que vous avez devant Dieu. Amen, amen. Donc si vous n'avez pas pour eux, ben Dieu ne va pas les agréer. Mais, mais c'est la vérité, mon frère et ma sœur. Vous voyez dans les, dans, dans les livres d'Apocalypse chapitre 3. Il dit, je ferai venir tous ceux qui s'appellent juifs. Ceux qui s'appellent, ce qui se disent juifs, non vous, vous avez oublié. Toi, tu n'as pas oublié que Dieu te Vous n'avez peut-être pas, vous avez peut-être été un peu obligé. Hein? Bon, je ne sais pas si je n'entends pas la voix. Vous me permettez amen. Voilà, c'est le chapitre 3. Vous êtes fatigué, fatigué hein? okay. C'est toujours bien de pouvoir avoir la parole. Hein? Amen, amen. Quand nous sortons, les démons sont chassés. Amen, amen. Sous ces démons-là qui nous gardaient par l'ignorance, effectivement, on les démasque, effectivement, ainsi de suite. Demain, vous ne serez pas amis avec eux. Non. Demain, tu ne tiendras pas compte et dit, on te on dit, non, non, c'est des ne mais jamais, moi, la parole de Dieu, tu frappes, tu dis, alléluia. Ton Dieu à toi, mon frère, ma soeur, quelqu'un qui pose sa main sur toi avec ta douceur, Dieu te revangera. Donc il faudrait mieux que les, les maris aussi comprennent qu'à partir de demain, ah oui, vous comprenez ce que je veux dire, quand il crie sur toi, toi, tu t'es soumets, il a un problème. Vous, vous n'avez pas compris oui. Dieu vous montre la voie, frère et soeur. Oui. Ah, C'est pour ça Bon, vous, vous aimez bien la parole Amen. Alors, nous étions en train de pouvoir lire dans le livre. C'est sûr, ça. Chapitre 3, n'est-ce pas Voilà. Vous savez, on a toujours envie de pouvoir rester encore ensemble dans la communion. Hein? Bon, les temps. Hein? Bon, Dieu nous donnera la force demain chapitre 3, regardez bien, il nous dit oh. Voilà. Et chapitre 3 chapitre 3 verset 1 euh, on devrait commencer par le verset 1 peut-être hein? chapitre 3 verset, verset 7 et qui est l'âge de l'église de Philadelphie vous y êtes oui. voici ce que dit le saint, le véritable celui qui a la clé de David celui qui ouvre et personne ne fermera celui qui ferme et personne n'ouvre je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte tout à fait. Pas fermée, ouverte. Que personne ne peut. Est-ce que vous, vous entendez C'est pour vous ça. Et puis il dit, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir. Faire quoi et connaître que, donc, ils vont venir se prosterner à tes pieds. Aussi longtemps que toi, tu gardes la parole de Dieu. Tous tes ennemis. Mm -hmm. Le Seigneur l'a dit, dans son plan de ils donc C'est vrai. Que vous devez comprendre que nous avons, nous, avons la, nous avons un pouvoir. Quand nous combattons, combattons pas comme, comme nous-mêmes. Je, je, je dois répondre mal, on m'a insulté, on m'a dit que je suis comme ça, je dois avoir comme ça. non Non, non, ne faites pas ça, vous utilisez les mauvaises armes. Vous vous souvenez quand même. Utilisez les armes qu'il faut. Vous mettrez à genoux les hommes. Il a dit quand vous agirez selon la parole de Dieu, effectivement, ils fuiront par vous par ce chemin. Dites un, un Souvenez-vous, méditez, même à l'école, même dans la. Vous avez un professeur qui est méchant. Dites pas, bon, c'est professeur, je vais la Non, non, non, ne faites rien. Mettez-vous simplement à genoux. Prenez amen, la parole amen. de Dieu. Notre frère Élie, il est où Amen, amen. Que Dieu te bénisse. J'aime bien Élie. Il est venu ici. Il dit, tu es ton est Et puis il est parti, il dit, n'est-ce pas Tu t'es pas boxé avec lui. Non, il ne peut pas se boxer avec quelqu'un. Et puis quelques jours après, il tu es le nouveau directeur. Il dit, pourquoi Mais le directeur a été. Et pourquoi on l'a chassé Mais c'est à cause d'Elie. Le petit bonhomme là, qu'on a dit, il ne peut pas, je peux l'insulter. Il ne savait pas celui qui veillait sur lui. C'est vrai, frère. Dans les administrations, partout où vous passez. Vous êtes, vous êtes tout à fait particulier. On vous méprisera, demain on vous prendra. Alors, nous terminons par Job maintenant. Hein? Voilà. Verset 8. Job, mon serviteur, priera pour vous, et ça par égard pour lui seul, que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous m'avez. On n'avait pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphas de Téma, Bida de shua, et Etsofa de, de Nama, et réfir comme l'Éternel leur avait dit. Et, et, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Parce que toi, tu ne peux pas prier pour que tes ennemis ou ceux qui sont contre toi puissent mourir. C'est pour ça qu'il les a envoyés chez, chez Job, il savait très bien. Job n'allait pas dit. vous vous souvenez Vous m'avez mal parlé, hein Maintenant, Mais là, vous voyez moi, je, moi, Job, je suis un homme de Dieu. Hein je dis, Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un avec quelqu'un comme ça. Non, pas du tout. C'est pour ça que quand vous avez des dons, Dieu sait pourquoi il donne des dons. Et quand c'est vraiment l'esprit de Dieu vivant dans vous, ces dons-là vont être utilisés dans une simplicité. Tu ne feras pas des choses pour que les gens voient que tu es important. Quand ces choses. Tu peux avoir les dons, mais les démons s'y entrent aussi. Ah ben bah oui, quand tu commences à vouloir tes fois que tu es principal, tu es spécial pour toi, tout ça, Sache que les démons, ils ont glissé. Ces dons-là, vous pouvez les utiliser parce que Dieu ne sert pas pas de ces dons. Il va rester, mais il ne sera pas utile pour Dieu. Ce ne sera que des bruits, simplement, s'il les suit. C'est pour ça, vous devez toujours être instruit, être prudent. Pas toujours, on embrasse tout. Non, non, non. Savoir garder quand même la distance de beaucoup Amen. de choses. Vous me suivez On Amen. termine, hein? Alors, il dit, <coughs> il y a donc la prière de Job. L'éternel rétablit Job dans son premier état. Et Dieu te bénisse, ma Est-ce que vous avez compris Amen. Cet homme qui avait tout perdu, on a tout pris, parce que c'était les Sabaïens qui ont pris. Ils ont dit, on a, là, on a, on a, on a les viandes, on a, on a pris tout de Job. Parce que Satan était juste des hommes. Job ne s'est pas battu. On lui dit, je vais poursuivre les Sabaïens. C'est mon troupeau, c'est mon ceci. Pas du tout. Hein? Il est resté, dit, le Seigneur a donné. Il a repris, que son saint nom soit béni. Mais Dieu regardait Job. Regardez maintenant ce qu'il a perdu et quand il a réussi dans la position fils de Dieu, toujours dans la position spirituelle envers Dieu. n'a pas dit donc, c'est ça ce droit que Dieu a donné, parce que les diables. Vous me suivez Les diables même ont dit quand Satan même a dit à Dieu, il dit mais est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint Ne l'as-tu pas protégé Vous comprenez cela Bien sûr, quand tu aimes Dieu, tu sers le Seigneur, Dieu ne peut que te protéger. Dieu ne peut que bénir ton topo Il bénira, même si on vole, il va bénir. C'est la vérité, puisque c'est un droit. La preuve, c'est que Dieu l'a montré. On l'a pris combien on l'avait pris si on était au chapitre 1. Vous vous souvenez encore On va quand même prendre un seul nom. Que, parce que bon, vous ne pas retenir tout par dans, cœur. Dans hein? Alors ici, cet homme, il possédait, il possédait mille brebis, n'est-ce pas Alors si nous retournons maintenant, on nous dit. Verset 10, l'éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Parce que quand tu dois prier pour eux, il faut que tu pries avec amour. Vous comprenez Vous voyez maintenant, je vais vous montrer. Je dis, que le feu tombe Non, pas ça. Que Dieu le bénisse. Le Seigneur, il faisait, il ne savait pas ce qu'il faisait. Vous comprenez cela Cette nature-là qu'on doit avoir. Il dit l'éternel lui accorda quoi Le double de tout ce qu'il avait. Vous vous souvenez le frère et sœur de Job et les amis, effectivement, de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison et ils les plaignèrent et, et les consoleurs de, de, de, de, de tout le malheur que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna encore un quesita. et puis un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçu dans l'heure. Il posséda combien Ici, il avait combien hein il possédait 7 000. Donc, il possédait combien Donc, deux fois. Donc, on a pris, on a pris 7 000. Dieu dit Ne t'inquiète pas. Si tu restes <rire> ferme dans la foi, tu fais ce que moi je te demande de pouvoir faire. Tu m'aimes encore. J'ajouterai encore 7 000 encore. Donc, tu auras 14. Donc, celui qui t'a pris 7 000, là, il restera toujours pauvre. Mais toi, tu seras encore. Tu auras 7 000 plus 7 000. Vous comprenez cela Donc, Dieu donnera beaucoup plus. C'est pour ça qu'on nous dit cherchez d'abord pour le malheur des cieux et tout ce nous ne vous pas. Que Dieu vous bénisse. Les venons, nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, nous nous sommes approchés de ton trône de grâce avec reconnaissance ce soir. Nous te remercions vraiment pour ta bonté, Seigneur, parce que tu veux nous instruire pour que nous soyons comme toi, tu le veux, Seigneur. Oh Dieu, travaille nos cœurs, travaille nos âmes, que nous puissions te donner ce qui te revient de nous de plein droit, mon béni Père Saint Dieu. Oh Jésus-Christ, mon roi, comme nous l'avons entendu encore, nous n'avons rien emporté. Lorsque nous sommes venus dans ce monde, Père Saint Dieu, mais nous n'emporterons absolument rien. Mais toi, tu prouveras toujours pour le besoin de tes enfants, toi, pour que, Seigneur, ils aient toujours à manger, ils aient toujours un logement, ils aient toujours la nourriture, Père Saint Dieu. Il n'y a pas de place pour la plainte, les plaintes et les murmures, mais simplement pour te glorifier t'honorer et t'exalter encore davantage pour ton amour et ta bonté Seigneur nous voulons simplement oh, pas nous accrocher à toi pour garder cette parole et, et surtout l'attitude d'un fils de Dieu d'une fille de Dieu Père Saint-Dieu dans toutes les circonstances dans tous les domaines mon roi pour que ton nom à toi soit glorifié Père. Je prie pour ton peuple, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Je prie pour ces âmes qui sont à toi. Afin que les diables, quand ils viendraient, Seigneur, que l'âme que tu nous as donnée, bien-aimé Père puissant nous puissions réellement, Père Saint-Dieu, l'utiliser comme cela, ses doigts. Nous avons pu voir notre sœur Anne, mon bénéfice Père combien elle s'est donnée à toi, malgré quoi, mais elle s'est tournée vers toi dans les temple, mon Père Père Tubissant, elle a crié à toi, elle n'avait que d'autres recours que toi, parce que tu es vraiment un secours qui ne manque jamais au temps de la mon roi. Et tu fait la promesse, mon roi, tu donnais un fils, mon au Dieu. Il te donnera cet enfant pour pouvoir te servir dans ta maison. Seigneur, Anne a été juste, mon bénéfice Père Tubissant, Dieu. Elle a été droite, mon bénéfice Père Tubissant, au Dieu. Comme elle avait dit dans ta parole, mon Père quand il a sa prière, mon bénéfice Père Dieu. Quand tu as béni, mon et qu'elle a eu un enfant, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Elle prie son enfant après la vrai, vrai bénémoine, Père Saint-Dieu. Et la prena dans les temples pour te la consacrer, Seigneur. Aujourd'hui, nous avons pu avoir la grâce de lire Samuel, mon âme, t'es loué, Jésus-Christ, mon roi. Tu donnes toujours le meilleur à celui qui s'accroche à toi, bénémoine, Père Saint-Dieu. Je prie pour chaque frère. Je prie pour chaque sœur, mon roi, qui ne baisse pas les bras, qui n'abandonne pas, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Mais qui soit toujours persévérant, malgré l'épreuve par lequel il traverse, mon béni, mon père dans tout le pays, il peut se trouver, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Viens-toi de chacun mon roi, fortifie mon roi, que chacun, Père du Bisson, oh de ceux qui sont à toi, ne baisse pas les bras, mon béni, mon Père Saint-Dieu, mais qu'il soit persévérant, Père Saint-Dieu. Peu importe de la douleur autour, bénémoine, peu importe, Père du Bisson. Oh Dieu, pas la pression, mon béni, Père du Bisson, peu importe l'état des gens qui abandonnent, Père du Bisson, mais que lui n'abandonne pas, Père parce que tu es un secours toujours là pour chacun de nos Père oh Dieu. Je te remercie encore pour ce soir. Merci pour ta bonté, Seigneur. Garde ton peuple, mon roi. Souviens-toi d'eux, ceux qui ont fait des tellement si longs, mon Père, oh Dieu, en quittant leurs endroits aujourd'hui, ce soir, qu'ils soient bénis, Père. Merci pour ma sœur Maïté, que je vois, Père Saint-Dieu. Merci pour ce que tu fais, parce que tu ramènes tes enfants, qu'ils soient bénis et fortifiés, mon roi. Son âme, son cœur, son mari aussi, Père, tu sans Dieu, ses enfants. Seigneur, je te remercie, Père, pour ce que tu as fait dans sa vie. Mon âme te loue, mon bébé, mon Père Saint-Dieu. Tu es roi, tu es Dieu, tu. Merci pour mon frère Amador aussi, bénémais Père Saint-Dieu. Je te prie, parce qu'il t'aime aussi, bien aimé, Père Saint-Dieu. Il a des désirs, mon Dieu, que sa vie soit complètement changée, libérée, Père Saint-Dieu, délivrée totalement, Père Saint-Dieu, de de ce monde, Père Saint-Dieu. Parce qu'il veut te servir comme tu le veux, Père Saint-Dieu. Chaque frère et chaque sœur dans tous les lieux, Père, souviens-toi de notre soeur, Père Saint-Dieu, Rebecca, aimé, Père Saint-Dieu, Benji, Père, qu'elle soit aussi bénie, Père. Je t'en supplie, mon roi, elle a besoin de toi. Moi aussi, des, des sommeils, des repos, aimé, Père Saint-Dieu. Son mari, notre frère, Enzo, Père Saint-Dieu, leurs enfants, leur maison, Père Saint-Dieu, je t'en supplie, mon Souviens-toi, d'eux aussi, Père, car ils ont besoin de toi, Père. Ils sont de notre, Père. Nous te prions de pouvoir les garder, les préserver, Père, son Dieu, et que ta victoire se manifeste, Père. Nous prions pour chaque frère, pour chaque soeur, Père, son Dieu, pour tous nos frères et soeurs partout où ils se trouvent encore aujourd'hui, Seigneur, que ta bénédiction leur soit accordée. Nous te rendons gloire et honneur, Père, car nous t'avons ainsi prié et glorifié, Père, dans le nom de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci. Ton nom, Seigneur Jésus, mon frère, est admirable, ton nom se pas seul.